Seydou Badji, Mangile Badji, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise, délégué du personnel. Il premier le premier, comme nous avons dit, à l'heure de du travail. Yen Fouflet Croix-Rouge sénégalais. premier, Kodaldi premier, moi, je de de également responsable de la FM parce que je voulais chaque fois, je pour que comme aujourd'hui que et que, également, comme on le dit, je suis invité que invité matinal pour de faire un Comme ensemble le 1er mai. Mmh. Comme je suis français, comme toujours, je me de résumer concrètement ce je français, mais je suis un chasseur un qui me importance. le 1er mai Le 1er mai, comme je je suis responsable syndical, mais également délégué du personnel. Pendant, euh, Jérôme, euh, Fuki Magny, comme délégué du personnel. Jérôme Akadnard, l'année là, nec, délégué du personnel. Boutar, là, rouge. que délégué du personnel, faut que compliqué. Peut-être revendication le mais délégué le chef, je ne peux pas dire je ne pas je ne pas dire je ne je ne sais pas je ne pas je je ne pas je je ne pas je je que je et nous avons les Je changer fait si nous avons un résultat, Nous avons Nous que fait Nous avons Nous avons au niveau du Sénégal. Ce qui fait que nous avons fait des choses. Mais nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Nous avons fait Nous des Nous fait des Nous Nous Dina part, Press du moins ont fait des choses qui la presse. Ils ont décliné, qui ont à la presse. Ils nous sommes confédération des syndicats autonomes des travailleurs du Sénégal, nous Mais nous avons pour Donc, nous nous faisons, ça, nous avons nous avons nous avons fait nous avons fait nous avons fait ça, nous avons fait nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons fait de il que presse. Donc, question est pas résultat que nous c'est que que expliquer tout ce qui mais également Sargal. Sargal dit que nous avons pour ça. Nous avons fait aussi Nous aussi fait à travers le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Emploi. Nous avons des efforts au niveau central. Nous avons fait Nous avons Nous Nous avons Nous nous savons que les fonctionnaires de résultat. Mais mm comme donc, toujours nous un résultat, nous avons un résultat nous la nous avons mais lakom, nous ne sommes pas des, des personnes amnésiques comme dit tout le Nous avons vraiment lancé carrément pour la rousse. Nous avons ni été mon Mais début de gonna, gonna qui question yo, akhamune, a question de comprendre. Nous avons ou oh. bien en ailleurs, nous en train de gros, nous sommes en train qui ça. en Nous Nous en train de ça. Nous on va continuer après nous continuer oui, cholo ma beugone la ci tamit est-ce Est que giss nga une importance liñ wax dépôt des des cahiers de doléances est-ce que pertinent na waw wala dette noko gissé waw li nga laj lolu am solo parce que souvent dañe nan way they de déposer cahier de doléances est-ce que jarna po pas non si parfois oui oui amna solo parce que travailleur si nous déposons des payers de l'OLEM, nous pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, si on déposons que de l'OLEM, travailleurs, nous sont toujours, qui sont en qui syndical qui qui voilà ce petit mémorandum, maintenant, moi, vous déposé à la fin de la liste, par exemple, si vous avez des questions comme transport, comme avez en charge, vous avez des problèmes comme les problèmes, vous avez des un problème, problèmes, si central êtes syndicat de que vous allez toujours même de personnel, vous allez toujours faire Chaque fois, du prenez une médiocrité, le syndicat central, le syndicat, comme nous l'avons du marché palais de la République des de rouge, une nous avons une petite revendication. Nous avons besoin d'inciter les gens à régler. Lorsque nous avons une importance sur le cahier de données, comme nous l'avons fait. Mais c'est le 1er mai qui est important. Parce que le pays est Le 1er mai, il y a des travailleurs qui dans très nombreux. Ils sont embauchés. Ils utilisent la force. Ils sont contents. Ils ne peuvent pas faire le 1er mai parce que même si nous sommes nous avons fait des à travers les premières victimes sur les travailleurs, nous avons fait des aux unis qui nous avons fait fait des nous avons fait des de Dans le monde entier, partout, syndicats sont en syndicats les syndicats sont en train de faire, syndicats il y a qui négligence d'un employé au niveau de l'entreprise qui a été prise en charge. Nous avons vraiment fait ce qu'il a. Mais nous avons fait un travail qui a été fait. Nous avons fait un travail qui a été Donc nous avons fait des marchés. Quand nous avons fait des nous avons fait non seulement des nous avons rendu hommage à ce important du 1er mai. Et si nous avons venus au conseil nous sommes nous un syndicat central, nous avons signé pour nous l'employeur. information. Si vous avez des centres de travail, vous avez des gens qui vous des choses. Vous avez des gens qui vous des choses. Vous avez des gens qui vous des choses. Vous avez des gens des responsables Vous avez des gens qui vous ont fait des choses. Vous des des et les travailleurs ne seront jamais satisfaits. Je ne dit pas nous avons de que nous manière juste. que nous avons dit que nous avons dit que nous portées au que de la justice. que nous avons dit que nous avons dit que avec l'employeur. que nous que nous nous avons donc l'on a beaucoup de sa question toujours voilà euh, peut-être dernière question Badji euh, mmh. euh, dit le euh, uh, fait que nous ne sommes que uh, syndicalistes que uh, politiciens est-ce que les syndicalistes ne sont politiques ou wa juste une minute voilà oui je parce que je sommes un je suis je suis un à politique. Mais les responsable syndical, et les politiciens. dans son lâche, les nouveaux. on rappelé, Un syndicaliste, ministre, un syndicaliste, un député. Donc du coup, syndicaliste, vous le syndicaliste vous dans Pour responsable politique ou même de me occupé poste politique. C'est ce expérience me permet pour que, si nous avons utiliser pour que les travailleurs soient bien. que c'est ministère de l'Emploi, par exemple, que nous et des Et nous sommes de nous avons les nous Même si mais nous sentir, Parce que nous a fait un peu de politiques, politiques. Nous en que par exemple, questions, nous avons une réponse claire sur l'Etat monde en des changements au niveau du des syndicats donc nous avons réagi par rapport à ça pour maintenant que responsable politique également syndicaliste parce pour les mélanger parce que nous avons solo responsable politique des militants, ces camarades, ces syndicats, c'est un militant de parti, là. Non, bon, on pas. L'homme en partie dit est statuts. syndicat c'est une association à politique d'une manière générale. Mais engagement en tant que personne, comme tel, beaucoup comme, que comme, bon, comme, bon, comme, bon, comme, bon, comme, bon, comme, bon, comme, bon, pour dire que lorsque nous nous sommes dans notre syndicalisme, nous nous sommes dans le monde, nous nous sommes de la de du politique. C'est vrai, je pas critique politique, je analyse, mais ça ne veut pas dire que je de pour éviter que je confondre suis position de responsable syndical à ce rôle en tant que euh, responsable dans la politique. Mais je ne je suis un politique. Je suis un Je qui politiquement a fait le rôle de En gros, encore une fois. Je ma tendre remercier. Je vais vous Je vous Je vous Je vous Je vous Je vous voilà, merci beaucoup Seydou Badji. nous voulons remercier Boubaha Barganec, secrétaire général, du au syndicat autonome des travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise, Nek, délégué du personnel, nous voulons remercier Bouba sa disponibilité. Merci, merci beaucoup Mamoure, au revoir. Merci beaucoup,